Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain vient de me décevoir à un point que vous ne pouvez pas comprendre. Le Paris Saint-Germain devait aller dans le sud de la France, aller fracasser une équipe qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce qui s'est passé L'équipe du Paris Saint-Germain s'est littéralement fait bousculer, étrangler impossibilité pour, les Paris, pour le Paris Saint-Germain de faire ne serait-ce qu'une seule décision. On n'a rien pu faire face à une équipe de l'Olympique de Marseille qui était littéralement habitée. Qu'est-ce qu'on avait l'impression On avait l'impression que là, c'était le peuple qui se soulevait contre le capitalisme. Même moi, qui était pourtant supporter du Paris Saint-Germain, j'étais là en train de me dire « Mais voilà Regardez comment vous, vous devez jouer les Parisiens !» Et nous, supporters du Parisien, nous pouvons qu'applaudir la performance absolument titanesque des Marseillais. Voilà ce que nous demandons à l'équipe du Paris Saint-Germain. De l'envie, vous mouillez le maillot Non Personne n'a mouillé le maillot Qu'est-ce qu'on va voir là sur le terrain Des joueurs qui n'ont absolument pas transpiré et qui vont pouvoir aller faire le shooting photo juste après le match. Là, alors que l'Olympique de Marseille, vous avez vu, porté par leur, par leur public, porté par le peuple marseillais, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire À prendre le ballon à Messi, le mettre directement dans nos cages. Messi, 7 ballons d'or, champion du monde, et il vient face à Marseille et il perd. Oh là là euh, Mesdames et messieurs, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est la victoire du peuple face au capitalisme. Vous êtes en train de me dire, mais Fautier, qu'est-ce qui t'arrive euh, Tes supporters du Paris Saint-Germain ou tes supporters de l'Olympique de Marseille Là, non. Regarde le match absolument incroyable que les Marseillais ils ont fait. Il y a rien à dire. Le Paris Saint-Germain n'arrivait même pas à dépasser le milieu de terrain. Qu'est-ce que tu veux que je dise Tu veux que je dise quoi Non, j'ai rien à dire. Là, toutes les critiques concernant le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu veux que je dise Oui, non, oui, non, non Écoute, on nous a donné un match de Ligue des Champions. Qu'est-ce que le Paris Saint-Germain a fait ben, On était choqués, tétanisés. On n'a rien pu faire, comme toutes ces années. Voilà, et on a fallu qu'on ait le Covid pour qu'on ait arrivé jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et là, dès que le Covid commence à baisser, on passe à demi. Et là, on va passer à les huitièmes, les quarts, les trucs. Ils sont parisiens Mais bien sûr Tu penses que là, là, comment les Marseillais, ils ont joué Tu penses qu'un Parisien, il peut jouer comme ça Mais jamais de la vie Jamais de la vie Jamais Avec une telle intensité Non Le Paris Saint-Germain ne peut absolument pas faire ça Parce que le Paris Saint-Germain, c'est la haute société C'est la bourgeoisie C'est la Tour Eiffel C'est les Champs de Mars Tu vois ce que je veux dire C'est les rues Voltaire, la rue de la Paix Tu vois Alors qu'à Marseille... Tu vois là, tu, tu, tu penses qu'à Marseille, il y a la rue de la Paix tu penses qu'il y a rue de la paix à Marseille Mais t'es malade ou quoi Il n'y ben a pas que rue de la guerre, rue de, rue de la famille, rue de, rue, de, rue de la haine, rue de. rue de Si tu viens ici, tu vas voir. Et oui, c'est ce qu'on a vu. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Les Parisiens, quand ils descendent à Marseille, eh ben ils ont les genoux qui claquent. Eh bien, bien sûr, t'as peur de Marseille. Parce que Marseille, c'est la vérité qui se passe là-bas. D'ailleurs, euh, je vais finir à Marseille vendredi pour la première fois de ma vie. Euh, comme vous avez pu le constater, je fais aussi euh, du stand-up. Donc euh, vendredi, je vais venir jouer au Garage Comedy Club, donc qui se trouve à Marseille. Et le lendemain, il y a le spectacle de mon gars Julien Essomé, et je vais vers sa première partie. Donc là, Marseille, je vais venir et je vais rigoler avec vous. Parce que là, nous là à Paris, on est là, où on pense qu'on a une équipe de ouf, qu'on a une ville de ouf. Je vous dis un truc, à Paris, hein, tout le monde paye à peu près. 4 000 euros le loyer pour des trucs tout petits comme ça. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de soleil. Donc les Parisiens, ils font les malins parce qu'ils peuvent sortir à n'importe quelle heure. Mais chez eux, là, est-ce qu'ils peuvent prendre l'air Jamais Donc euh, les Marseillais, euh, je comprends tout à fait que vous soyez énervé contre tous les Parisiens. On est condescendants. On est là, on fait les malins, on prend toutes les décisions. Alors que dès qu'on veut prendre des vacances, on vient chez vous. Hein Alors, reste à Paris Hypocrite Bon alors, en tout cas, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, euh, c'est la ferveur euh, du peuple. On a vu qu'il y avait une équipe qui respectait ses supporters et une autre équipe qui était littéralement choquée du respect apporté à ses supporters. On va pas se mentir. Lionel Messi, il a tout raté. Des contrôles de balles, alors que lui, il a 7 ballons d'or. Vous allez me dire que c'est normal Vous allez me dire que c'est... que Non, Marseille a trop bien joué. Qu'est-ce que je peux dire Non Je peux même pas dire mes insultes envers les Marseillais tu vois, les trucs que je pouvais dire avant, 11 merdes, tout ça, c'est ça sert à rien. Là, on a vu 11 mondiaux. Ouais, ouais, on a vu 11 onze, onze hommes. Hommes, OM, hommes. Tu vois ce que je veux dire PG, PG, PG, PG, PG, hommes. T'as capté ou pas Tu vois ce que je veux dire OM, hommes. Voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire deux, deux balles dans nos têtes. Deux balles dans nos têtes. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire En tout cas, tout ce que je, je suis content par rapport à ce match, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés euh, concernant euh, le Paris Saint-Germain. Ça, euh, je tiens à remercier euh, les joueurs marseillais, parce que, en plus de nous avoir frappés, vous nous avez frappé sans nous blesser. Ce qui est, euh, on va pas se mentir, une prouesse absolument euh, incroyable, parce que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils viennent, ils touchent je sais pas combien de plus que vous, et vous les fracassez et là, vous pouvez aller dire « Oh, euh, faut baisser leur salaire, euh, augmenter nos salaires <rire> !» Il y a des trucs de ouf à dire. En tout cas, bravo euh, à Marseille. Hein, c'est pas pour rien euh, que vous avez une étoile et que nous, on n'a rien. Voilà, et on a juste de l'argent. Et avec l'argent, <rire> franchement, euh, c'est dommage, mais je ponds. Qu'est-ce que je peux faire Je suis supporter du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que j'ai grandi en voulant jouer au Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire Je suis désolé voilà, je suis désolé